T'es chaud la peine. Non non non arrête. Non non non c'est pas c'est pas la peine. Non non non c'est pas la peine. Tu connais la Coca-Cola Quoi Take it easy, my brother Qu'est-ce que tu fais là Arrête. C'est fini Coca la terminé. Retourne au travail et c'est fini. On va faire plus classique. On va on va faire la ville. La sexe, c'est mieux aussi, Peut-être qu'on pourrait se faire là. Comme ça, là On Arrêter de parler, là. Qu'est-ce que vous êtes à Qu'est-ce que vous faites ici Avec un mec comme moi à 3h du matin